J'espère qu'il y ait beaucoup de médecins calédoniens et puis d'avocats et d'autres corps de métier aussi pour pouvoir prétendre à avoir une indépendance. Enfin, c'est mon avis. Que pour l'instant, en fait, ben nous n'avons pas beaucoup de médecins ni d'avocats et, et encore dans les autres métiers... Nous n'avons pas encore tout ça.